Thank you. Je ton livre, ma plus belle histoire. Ma plus belle histoire. Ton, histoire. histoire. ton amour ton amour me rend vivre. En toi, les l'air de vivre. Tous les jours, je mets ton livre, ma plus belle histoire. amour me relive. Jésus, les te laisse Je la vie. de vivre Je de en le moment, le de la du soir, en. Moment, du en la en la en amour en en toi j'ai la joie vie. Dit la vie histoire, vie histoire oh, là, est dit joli livre ma plus belle histoire une histoire seule c'est la dernière histoire l histoire l histoire ma plus belle l histoire ma plus belle histoire histoire d'amour histoire histoire d'amour histoire histoire d'amour ma plus belle histoire ma plus belle histoire histoire dans est-ce que nous pouvons les acclamer Oh, merci. C'est bien ça. vous C'est un grand jour un, jour. un jour. Un jour qui nous vient. Et ce jour va marquer. Ainsi qu'elle l'herbe. C'est depuis qu'ils sont connus et Ils ont marché ensemble. C'est des belles personnes qui sont devant. Et à ce moment d'allégresse, ce moment de réjouissance, ce moment où nous venons honorer ce que qui a institué les mariages. Depuis jusqu'à la fin, nous voulons te donner gloire. Sois avec nous, Seigneur. Ceux qui étaient attristés à Mena ici, que leur cœur soit complet de joie. Grâce travers ces mariages, vous bénéficiez des réconforts spirituels et divins. Tendre Père, c'est dans les noms de Jésus-Christ. qui est notre Seigneur Sauveur. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Nous allons rester toujours assis pendant que plus va... Donc, chanter de cantique. Le premier, c'est le sauveur de l'humanité. Ça se trouve dans euh, le fait que vous avez partagé. Si vous n'en avez pas, on peut... Vous pouvez... Unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos sauveurs. Le sauveur de l'humanité. Le sauveur de l'humanité. Je demande à l'équipe aussi de s'asseoir, reposez-vous un peu, nous voulons écouter la parole de Dieu, je ferai de mon mieux pour être vrai souvent je parle beaucoup, on veut profiter du temps, il fait beau, Déjà, la fait commence. Ça a déjà commencé, oui, la paix a déjà commencé. Merci. J'ai choisi pour votre mariage, Pauline et Benjamin, un texte dans l'Ancien Testament. Et ce texte, nous les trouvons dans un roi, chapitre 3, pour ceux qui connaissent la vie, verset 4 à 9. Ensuite, euh, je vais lire aussi verset 16 à 28. En fait, euh, en suivant simplement ma lecture, ça, ça va nous aider déjà euh, à comprendre. Si vous me suivez, pendant que je fais la lecture, vous avez déjà compris le message à 50%. suivez moi très bien, je vous en prie. Je fais la lecture pour vous. Je suis dans 1 roi, chapitre 3, 3 verset 4 à Le roi rendit à Gabaon pour offrir des sacrifices, car c'était le principal des oviers. Salomon offrit mille holocaustes sur l'autel. Gabaon, l'éternel lui a pari un rêve. Pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Je ne sais pas si, Dieu t'apparaît comme ça et qu'est-ce que tu vas demander Le verset 6. Salomon répondit, il a traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père parce qu'il marchait à ta présence dans la fidélité et la justice et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, éternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi, ton serviteur, à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme. Comme Benjamin Lomé. Je n'ai pas d'expérience. Lui, il en a déjà. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple. Celui que tu as choisi. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter. Pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal, en effet, qui serait capable de juger ton peuple et ce peuple si important. Ça c'est le premier texte. Le deuxième, le verset 16 à 28. On va bien je peux avoir un mouchoir, s'il te plaît J'ai lu le verset 16 à 28. C'est pour ça que vous êtes en chaleur. Ah oui, oui. Quand on a une belle femme, on dit oui. Alors, merci beaucoup pour votre assistance. Le verset 16 jusqu'à 20. Là, c'est très intéressant encore. Écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est alors que des femmes prostituées vers chez le roi et se présentèrent devant lui l'une des femmes dit pardon monseigneur cette femme et moi nous habitons dans la même maison retenez une même maison nous habitons dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison trois jours après cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble. Il n'y a aucun étranger avec nous dans la maison. Il n'y a que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Elle a pris mon fils qui était à côté de moi. Pendant que moi, ta servante, je dormais. Quelle distraction. Elle n'avait pas cette capacité là de surveiller la, de la nuit pendant qu'elle dormait. On a volé l'enfant. Elle l'a couché contre elle. Quand dans son fils qui était mort, elle a couché contre moi. Ce matin, je me suis levé pour allaiter mon fils Voici qu'il était mort je l'ai regardé attentivement le matin venu ce n'était pas mon fils mes amis il faut apprendre à regarder poli attentivement il y aura des moments comme ça et ça ne sera pas elle ouais Poly, ah, il y a des moments il faut regarder mes amis attentivement il dit, ça c'est pas Benjamin, ça c'est pas M. Dengue, ça. Et la femme dit, je l'ai regardé attentivement. Le matin venu, ce n'était pas mon fils. C'est lui que j'ai mis au monde. L'autre femme dit, c'est faux. C'est mon fils qui est vivant. Ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, absolument pas. C'est ton fils qui est mort. Et mon fils qui est vivant. Est-ce que vous imaginez l'ambiance? Très <rire> <rire> électrique. C'est ainsi qu'elle discutèrent devant le roi. Le roi constata L'un dit C'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. Et l'autre dit absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. Puis le roi ordonna Apportez-moi une épée. On apportait une épée devant le roi. Le roi dit alors Coupez-en de l'enfant qui a envie et donnez-en la moitié à chacun. Quel roi C'est lui qui a demandé l'intelligence et la sagesse. Dans l'autre texte que nous avons lu, le premier texte Il dit Il m'a donné un peuple. Un peuple nombreux, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour bien les gérer. C'est lui. C'était dans les rêves. Il a demandé à Dieu. Au lieu de demander une belle voiture. Euh, je ne sais pas quelle voiture. Qu'est-ce hein. ça? Belle. Belle voiture, ça. Qu là? Voilà. Lui de <rire> demander qu'est-ce là? Lui, dans le sommeil, il dit, donne-moi la sagesse. L'esprit pour apprendre à écouter. Voilà. Écoutez maintenant le roi. Alors la femme, dont le fils était vivant, fut remplie de compassion pour son fils, et elle dit au roi Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui est en vie. Ne le faites pas mourir. Mais l'autre répliqua Il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Quel type de maman ça Pendant la parole, le roi dit alors Donnez l'enfant qui est en vie à la première, à la première femme, mais Ne le faites pas mourir, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris les jugements que le roi avait prononcés et l'on prononcé ne de la crainte envers lui. En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. Est-ce que vous pouvez acclamer un peu pour la parole de Dieu Faites comme ça Je vois, vous avez déjà compris en matière. alors pendant 7 à 8 minutes je vais expliquer en fait les thèmes quand j'ai prié je réfléchissais, je voulais vous parler sur l'alliance vous connaissez c'est pas un mot étrange l'alliance qui est un contrat Pas voilà la non qu'on met au doigt aujourd'hui on va les mettre ils vont les mettre mais l'alliance un contrat et L'alliance, dans la définition de la Bible, il y a plusieurs définitions. Moi, j'ai essayé de retenir cette définition. On dit que l'alliance, selon la Bible, c'est le nom donné à des contrats, ou bien à des promesses ou aux accords passés entre, euh, dans, le, dans le rituel solennel entre Dieu et les hommes, ou soit entre les hommes parmi eux. des personnes ou plusieurs personnes. Ici, un contrat. Alors, chaque contrat a un but. Chaque alliance a un but. Il y a des alliances pour faire le lever. Ils vont mettre l'anneau au niveau du doigt. J'aimerais commencer avec Benjamin. Pauline. Oui. Ah, voilà. C'est Pauline qui va va commencer, il va faire sa promesse. Déjà, je vais vous poser une question. Vous êtes sûr réellement que c'est lui l'homme de votre vie Oui. Vous allez pas dire, pasteur, euh, euh, il a fallu me demander, euh, voilà, euh, Et après avoir réfléchi, ce n'était pas Benjamin, je pensais... Euh, c'est lui. Ah, ah oui, c'est bon, c'est validé. Et Benjamin, tu penses que c'est Pauline qui est la reine mère Il a encore 10 minutes, il faut Ouais, il a encore 10 minutes, non, pas une, 10 minutes, juste une minute là. Ah, c'est sûr, parfaitement sûr. Parfaitement, c'est sûr. Est-ce que nous pouvons les acclamer Ah, vous n'allez pas faire les ouais, non bonne... Voilà. Et ils oui, mais... ont une voix qui porte. Voilà, Pauline est à la parole. Alors bon. je Benjamin. Nous dis voilà. À ce moment on s'attendait de notre décideur. Le micro. Non pas le moment non, pas de la de... mais celui où l'on doit couvrir notre cœur devant parents et amis. J'ai réfléchi de l'autre. J'ai réfléchi de longues heures à la façon parfaite de te dire à quel point je t'aime, mais je suis loin d'avoir un esprit aussi talentueux que j'ai que je n'ai pas non, non plus la plume de santé du La définition que je donnerais de l'amour serait pour moi la suivante L'amour, c'est quand tu arrives à toute vitesse dans ta golfe grise, car tu sais que j'ai besoin de toi. Yeah. <rires> ah, <bon. rires> Allez, de mis, en ah, bien plus encore. L'amour c'est de t'attendre le vendredi soir à la fenêtre et surtout l'amour et cette fois-ci avec un grand homme, c'est le cadeau merveilleux que l'on a fait ensemble, c'est de créer deux petits amours. Euh... Ouais, ouais. ouais besoin, bien main. Hein. T'as besoin de micro Non ouais, merci. <rire> <rire> trop merci. Vite, trop vite. Oh, Pauline, <rire> nous sommes tous les deux réunis en cet instant pour nous unir devant notre proche. Et avant ça, j'aimerais revenir sur ce qui nous a mené à ce moment. Revenons au début. Au tout début le Big Bang. Il y a 13 milliards d'années. L'explosion dans le néant qui crée des fluctuations quantiques. Ici, de ces fluctuations quantiques, découle la création d'ondes gravitationnelles et d'ondes de densité. Après, la suite qu'on connaît, la formation des protons, la fusion nucléaire, le fond d'ispieces cosmologique, et enfin, la formation de l'hydrogène neutre. Enfin, 380 000 ans après, le Zinga. La création de l'univers. Presque de la magie. Et ce qui est plus magique encore, c'est que dans cet univers si vaste, deux grains de sable puissent se trouver. Deux moitié, deux âmes. Serres. La première fois que je t'ai rencontré, c'était sur ce trottoir en face du lycée Saint-Jean. Et quelle rencontre! Puisqu'une rencontre, un bouleversement. L'amitié amitié à toute épreuve. Et quand je dis doute, je me Puis, après six ans d'amitié, nous avons sauté le pas. Merci. Une nouvelle aventure commence en Nouvelle-Zélande. Nous avons vécu en un an. Un condensé de ce que peut vivre un couple en une vie. Quand ta maison se résume à un matelas sur vous, tu découvres le sens de notre publicité. Ensuite, nos sacs à dos nous ont menés dans le sud-ouest de la France. Le paysage nous a plu. Nous y sommes restés. Trois ans à vivre en fonction du vent, au rythme des saisons et des maisons. À ce moment-là, nous étions loin de nous imaginer que deux zigotes, Yannon Chaud, chacun dans sa poche commence à se diviser par un phénomène de mi-pose 2 puis 4 8 puis 16 puis 32 puis 64 puis 128 256, on va abuser. enfin arrivé à 25 milliards, on a donné un nom à ces deux groupes de cellules, oui Margot. Encore une nouvelle aventure, sûrement l'a plus belle. J'ai partagé dix ans, j'ai partagé avec toi dix ans de vie. Et comme le dit si bien -San, ça fait dix ans qu'on sort ensemble depuis deux semaines. Après toutes ces années avec toi, j'ai l'impression que ce n'est que le début toujours la fille que j'ai rencontrée en face de Et dans cet immense univers, j'aimerais aujourd'hui être convaincue de ça. Et pour finir, j'aimerais vraiment te dire... C'est Benjamin qui va commencer à faire cette promesse de mettre l'alliance. Il est ce veut, hein. et le doigt de Pauline, son épouse. Ah <rire> Pasteur Zali, c'est mon assistant. Nous allons prier pour eux, demander la bénédiction de Dieu dans la vie. Pendant que les amis, vous êtes en train de jouer une mélodie, l'assistance, vous pouvez déclarer les bonnes choses, vous les avez. Pendant que nous, nous sommes en train de, de prier pour eux, ils sont en bonne santé. Que le Seigneur puisse bénir leurs enfants. Moi, je souhaite qu'ils aient encore d'autres enfants. Oh, oui. Voilà. Les projets professionnels, des études, que ça soit une réussite, qu'ils aient beaucoup d'argent. Voilà. Merci. Tendre Père, Dieu des grâces, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Je viens auprès de toi implorer ta grâce, ta miséricorde, Seigneur, dans la vie de ces couples. Laisse que ces couples soient bénis. Laisse que ces couples puissent expérimenter ton amour. Laisse que ces couples soient en bonne santé. Laisse que ces couples ne manquent de rien. Bénis leurs enfants, Margot et Lou. Ma prière que tu bénisses leur travail, leur projet professionnel, ainsi que les études de Pauline. Seigneur, qu'ils ne manquent de rien, qu'ils expérimentent de la joie dans leur couple. Bénis-les, que ta grâce puisse reposer dans leur vie. Tendre père, Dieu des grâces, qui ne manque de rien. Pouvoir leurs besoins. Laisse que les liens de leur amour soient scellés par toi, Seigneur, créateur des cieux et de la terre. Que leur amour demeure. Aucune personne, aucune situation ne puisse venir déstabiliser leurs liens d'amour. En vertu de l'autorité que tu m'as donnée en tant que pasteur, je les bénis et les, je les déclare mariés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen Nous allons passer à un moment de, de signature après, mais j'avais promis un petit moment de danse. Vous avez vu ma vidéo, vous avez vu. Vous allez essayer je suis content ma femme est arrivée voilà on va nous balancer une rumba congolaise wow. on, on... <musique> Chef et moi aujourd'hui je suis son penseur. insolite ça. Des choses comme ça, nous l'avons vécu autant de la Bible, autant de l'apôtre Paul. Où l'apôtre Paul pouvait euh, recommander à Philémon vous devez bien recevoir cet homme-là. Il était serviteur, mais il est devenu homme de Dieu. Quand vous allez le recevoir, avec toutes les considérations et les révérences. Voilà ce couple m'a honoré aujourd'hui de me désigner comme un pasteur pour bénir leur mariage. Je vous dis merci, Pauline, merci. Benjamin merci. Nous sommes là pour la joie. Nous sommes là pour sceller les réunions. Voilà pourquoi vous êtes venus si nombreux. Pour honorer ces couples. C'est un moment de joie aujourd'hui. Nous allons commencer notre kit. Je ferai de mon mieux pour ne pas être long. Parce que y a... tout est bien préparé là-bas. L'équipe, s'il vous plaît, vous pouvez vous mettre en place. Je vais faire la prière. Si vous croyez en Dieu, vous pouvez garder hein, silence un moment de méditation. Je vais prier. Tendre Père, Dieu des grâces, Dieu d'amour, je bénis ton Saint-Nom pour ces grands jours, si merveilleux. Tu nous as accordé de, de, de participer à ces moments d'allégresse. Ce moment de réjouissance. Ce moment où nous venons honorer ce qui a institué les mariages. Du début jusqu'à la fin, nous voulons te donner gloire. Sois avec nous, Seigneur. Ceux qui étaient attristés en venant ici, que leur cœur soit comblé de joie. À l'heure de ces mariages, puisse bénéficier d'un réconfort spirituel, divin. Tant que Père, c'est dans les noms de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons rester toujours assis pendant que l'équipe va nous chanter deux cantiques. Le premier, c'est le Sauveur de l'humanité. Ça se trouve dans euh, le pays que vous avez partagé. Si vous n'en avez pas, on peut, vous pouvez encore recevoir si vous en avez besoin. C'est-à-dire, nous avons le premier euh, sera de l'humanité. Deuxièmement,